La chaussette parlante. Paragraphe audio numéro 42. Josette Dis-moi, tu dois avoir une idée de la direction à prendre. Après tout, on est bien dans ta moitié d'univers semi-parallèle. Mais enfin, réfléchis un peu. Si je savais quelle direction prendre, il y aurait longtemps que j'aurais récupéré ce parchemin. Mais euh, comment crois-tu que je pourrais en savoir plus que toi, alors que je n'ai jamais mis les pieds ici Je n'ai jamais rien affirmé tel. Écoute, la Terre est ronde, donc ici aussi, c'est rond. Il suffit d'avancer dans n'importe quelle direction et on finira bien par tomber tôt ou tard sur le parchemin. Plutôt tard que tôt, je l'accorde. ici aussi, le temps est relatif. Alors, où va-t-on Là-bas, rendez-vous au 19. Ailleurs que là-bas, rendez-vous au 33. Ailleurs qu'ailleurs que là-bas, mais pas là-bas, rendez-vous au 25.